Je vais vous expliquer maintenant comment transférer votre couche vecteur entre votre poste et le serveur. Tout d'abord, connectez-vous à l'outil PDO en entrant l'identifiant et le mot de passe associé. Ensuite, placez-vous dans le dossier GeoServer datadir puis créez un répertoire nommé IDS Test. Voilà, le dossier est créé dans, le, dans la hiérarchie. Ensuite, retournez sur votre poste et sélectionnez les quatre fichiers qui composent la couche vecteur commune. Glissez ces quatre fichiers sur, dans la page PIDIO. Voilà, les quatre fichiers sont transférés. Mission accomplie. Vous pouvez maintenant utiliser ces fichiers pour l'étape suivante qui consiste à publier ces données.